Et bonjour les filles Excusez-moi pour cette petite minute de retard. Voilà notre ADR Monday. On est prête à vous recevoir. Ici, je vais attendre que mon invité, qui est euh, la belle Anaïs Esthétique, vienne nous rejoindre. Donc, je sais qu'elle était en prestation ce matin. Bonjour, bienvenue les filles. J'espère que vous avez toutes passé un très bon week-end. Donc, hop elle est là, super voilà, voilà, voilà j'ai cliqué, accepté oui, bonjour Anaïs bonjour tu vas bien ça va impeccable et toi oui, super, je suis ravie de pouvoir animer ce live du coup avec toi moi aussi ça <rire> a été pour toi par rapport à ta clientèle euh, oui, oui on oui. est, est tout ok eh ben c'est super bon, alors pourquoi je suis euh, si enthousiaste, enthousiaste pardon, de faire ce live Les filles, et eh bien c'est tout simplement pour vous euh, présenter ce beau profil qui est Anaïs euh, donc elle va pouvoir se présenter dans quelques secondes. Je vous invite bien sûr les filles à euh, liker régulièrement, poser toutes vos questions parce que euh, bien, vous savez que toutes nos invités sont ultra bienveillantes et l'objectif c'est euh, qu'elles vous partagent un maximum d'astuces. Euh, donc voilà, je vous invite vraiment à partager dans ce live avec nous. Et donc, bah, euh, je ne vais pas euh, m'éterniser, je vais tout simplement te laisser te présenter d'ici quelques secondes, celles qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, bienvenue. Rappelez-vous que voilà celles qui, euh, celles qui souhaitent rester avec nous ou non, vous aurez toujours un petit replay à la fin que vous pourrez euh, revisualiser. Re Excusez-moi. <rire> voilà, allez, je te laisse Anaïs, on t'écoute. Alors, quel est ton parcours professionnel Qui es-tu du coup, euh, moi j'ai commencé l'esthétique très tôt puisque je, ça me plaisait vraiment, c'est ce que je voulais faire. Donc j'ai fait une école privée à l'âge de 17 ans euh, sur Aix-en-Provence, l'école Françoise-Maurice. J'ai fait mon CAP d'esthétique, ensuite j'ai commencé à travailler, euh, je voulais faire le bac pro mais je n'ai pas trouvé de patron. Donc j'ai commencé à travailler très tôt. Et après avec les années j'ai validé le brevet de maîtrise Puisqu'au bout d'un certain temps on peut le valider Donc je me suis dit ben, pourquoi pas maintenant, moi c'est fait euh, Donc moi j'ai travaillé au début chez Yves Rocher J'ai travaillé dans un institut euh, Surex qui est bien connu et qui avait une grosse clientèle Et puis ensuite j'ai eu envie de, de me mettre à mon compte Alors pourquoi euh, je, je dirais que c'était plus parce que j'ai un fort caractère et que je sais ce que je veux du coup ben, je, je me suis dit au moins comme ça je pourrais développer ce qui me plaît vraiment et euh, me mettre à fond vraiment dans le métier de l'esthétique et ce qui m'intéresse vraiment dedans parce que comme vous le savez il y a énormément de possibilités en esthétique donc j'ai pu cibler vraiment ce qui m'intéressait alors ça n'a pas été facile hein, forcément quand on est toute jeune et qu'on débute euh, c'est pas évident mais voilà et puis petit à petit euh, ben, maintenant ça fait ça fait 14 ans, ça, ça fera 14 ans au mois d'avril que je suis euh, installée à mon compte, voilà. Et bah félicitations, parce que du coup tu tiens euh, euh, de plein pied euh, ce beau bateau qui est ton entreprise, bravo. C'est vraiment cool. Alors dis-nous un petit peu, parce que tu parlais, voilà, c'était pas très simple pour toi. Euh, tu parlais de spécialité, je sais pas si c'était en rapport euh, besoin de, de se trouver, parce que effectivement quand tu commences l'esthétique tu touches un petit peu à tout oui. et toi tu as eu du mal de ce que j'ai compris euh, à trouver vraiment ce qui, ce, qui, ce qui allait être tout simplement ton univers euh, et savoir qu'est-ce que tu allais vraiment pouvoir proposer à ta clientèle, c'est ça ben, En fait le truc c'est que quand on est dans l'esthétique souvent on est catalogué et quand on travaille dans une chaîne ou même dans un gros institut on va, on va avoir quand même des barrières quand on est employé, parce qu'il y a souvent une ligne de conduite ou alors tu vas être embauché pour vraiment pour faire quelque chose de spécifique. Et, euh, et puis il y a aussi cette... cette je ne sais pas comment on peut dire ça. Pas une rumeur, pas, je ne trouve pas le bon mot, mais souvent dans l'esthétique, on dit, oh ben de toute façon, l'esthétique de base, c'est-à-dire soin, épilation, euh, beauté des mains, beauté des pieds, maquillage, ça va disparaître. Moi, je ne suis pas d'accord il existe, c'est vrai, de plus en plus de technologies, de plus en plus d'innovations, mais je ne pense pas que ce soit pour autant que l'esthétique qui est la base et les fondations va, va disparaître, ce n'est pas possible. Et du coup, moi, c'est ce qui me plaît. En fait, je me suis rendu compte que c'était bien de pouvoir se spécifier vraiment dans quelque chose de particulier, mais en fait, je me suis rendu compte que moi, ma spécificité, c'était vraiment de, de faire plusieurs prestations d'esthétique globale et d'être de de, vraiment pas parfaite mais minutieuse et consciencieuse dans ça donc je me suis mise à fond dans vraiment ben, l'épilation les soins spécifiques euh, bio, français, naturel euh, le rehaussement de cils, le cils, mais sans faire les extensions pour l'instant euh, ensuite euh, tout ce qui est euh, maquillage parce que j'ai travaillé avant dans un salon de coiffure donc je faisais énormément de maquillage l'onglorie, ce qui est vraiment la, je dirais le noyau de l'esthétique pour moi c'est ça mon, ma spécificité c'est que je suis vraiment dans ce noyau là Après j'ai fait un petit plus Où c'est vrai j'aime beaucoup travailler les sourcils Donc j'ai fait la dermopigmentation Ça ça me plaît beaucoup Mais voilà j'ai pas envie de trop m'éparpiller Et je trouve que c'est quand même un risque Souvent maintenant Parce qu'il y a des tas et des tas de nouvelles De nouvelles technologies, de nouveaux soins et On a envie de tout essayer Et je pense qu'on peut pas être performant partout C'est pas possible Exactement. Et après, bah, du coup, je ne sais pas si ça me permet de rebondir justement sur le live que j'ai eu la semaine dernière avec une, un profil euh, euh, très intéressant aussi qui est Sandra, euh, oui. tout simplement qui est de l'Académie des esthéticiennes. Elle dira jamais… Euh, enfin, c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir se positionner avec ses valeurs. Donc là, tu viens tout simplement de confirmer aussi que c'est important de ne pas s'éparpiller, oui. mais vraiment de rester focus… Euh, voilà, sur, sur ce qu'on aime faire, parce que c'est comme ça qu'on qu vendra le plus. Donc ça, c'est top. Merci pour cette jolie présentation. Et après, alors moi, je suis un peu curieuse, les filles, est-ce que vous souhaitez quand même nous donner un petit peu, euh, euh, bah, tout simplement, ce que, ce que vous en pensez Est-ce que vous aussi, dans votre cursus professionnel, vous avez eu, euh, comme Anaïs, euh, voilà, ce, ce petit manque euh, de pouvoir vous révéler, euh, d'être euh, euh, trop guidée euh, Est-ce que euh, vous avez aussi eu envie, bah, tout simplement, de faire à votre sauce Et donc, euh, voilà, vous, avez, vous êtes lancé dans votre entreprise parce que vous aviez envie de changer, effectivement, la face un petit peu du modèle euh, esthétique. Donc, racontez-nous un petit peu. Aussi, je ne sais pas si toutes les filles qui nous ont rejoints la connaissaient Anaïs. Est-ce que vous connaissiez Anaïs Oui ou non donc ça c'est bien de nous le dire parce que nous ça nous fait plaisir que vous puissiez euh, la rencontrer ici parce que Anaïs, c'est vrai que tu as un profil un peu particulier, tu es esthéticienne gérante depuis 14 ans mais tu as aussi une autre facette, c'est laquelle ah. Alors j'aime pas le mot mais malheureusement c'est celui qui correspond le plus. Malheureusement, mais il n'y a pas de malheureusement. <rire> il ne me plaît pas ce mot, influenceuse est pour, de, pour les esthéticiennes. Oh, non mais c'est le mot influence que j'aime pas, mais c'est celui qui non oh mais je l'aime pas. <rire> pourquoi ouais. tu trouves qu'il a, il a un côté négatif Ouais, le mot influence. J'aime pas dire qu'on influence les gens. J'aime pas ça. Même si ça peut être dans... Moi en tout cas, c'est pour, pour du bon. C'est le mot que j'aime pas. Mais c'est le mot, hein, C'est pas... Inspiration, tu préfères peut-être alors mmh, Ouais, en fait, je n'ai pas encore trouvé le bon mot. Faut... Je vais l'inventer. <rire> ah bah pourquoi pas Il hein, y a des mots qui s'inventent tous les jours, hein, Tu as raison. Alors oui, tu es effectivement influenceuse pro et tu as raison de porter aussi le doigt sur que c'est un mot qu'on rencontre, on va dire, moins dans le domaine professionnel, beaucoup plus lorsqu'on parle de personnes dans le particulier, on va dire dans la consommation finale. Mais en tant que pro, c'est vrai qu'on n'en a pas souvent. Alors définis-nous un petit peu, bah, qu'est-ce que c'est pour toi influence, enfin, qu'est-ce que tu qu as amené à partager aux filles et euh, surtout, on veut tous savoir comment ça a commencé. Alors en fait, ça a commencé, je dirais, il y a deux ans, quand j'étais... bah, ben, qu'il y a eu le Covid, Alors, ben, du coup ça va faire trois ans, Ouf, ça passe trop vite. Euh, en fait, quand on s'est retrouvé en confinement, moi j'étais enceinte, donc en plus de ça, euh, moi je fais partie des femmes pour qu'il faut rester couché, donc j'avais du temps. Ouais. <rire> Et puis euh, j'ai commencé... En fait, ce qui me manquait, c'était ce partage euh, que j'ai le côté manuel et le côté euh, échange avec ma clientèle. Et du coup, je me suis mis encore plus sur Instagram. J'ai partagé euh, euh, mon quotidien euh, de l'Institut en n'y étant plus, en parlant de, des prestations encore plus, de rentrer dans les détails des marques avec lesquelles je travaillais les protocoles, tout ça… Mais déjà, avant ça, j'avais quand même beaucoup, beaucoup d'esthéticiennes qui me suivaient et avec qui on échangeait par message privé. « Ah ben bah tiens, tu travailles à telle marque, tu peux m'en dire un petit peu plus. Oh, j'aimerais bien faire le rehaussement de cils, mais je ne sais pas quoi prendre, je ne sais pas où le faire en formation. » Et petit à petit, en fait, je me suis rendue compte que je recevais des messages, mais franchement, j'en recevais bien euh, par jour. J'en avais minimum 3-4 d'esthéticiennes différentes. Je me suis dit bah, « Bon, quand même, c'est pas mal. Pourquoi pas essayer d'un petit peu plus cibler ?» justement ce côté aide, renseignement et échange de par mon expérience, euh, ma curiosité et aussi pour moi ben, c'est un enrichissement parce que ma base pour moi en esthétique on n'est pas, est pas du tout euh, en... en, en, en concurrence Donc, on n'est pas en concurrence pour moi on est vraiment au coup d'un coup ensemble euh, serré parce qu'on est lié par la même passion même si dans la même ville, on est 4, 5, 6, on ne rien à travailler. On ne se gêne pas. Je pense, moi, je ne le vois pas comme ça. C'est plus de l'entraide. On va découvrir certaines choses. Ben on va discuter avec une autre qui va nous aider. Et en fait, je me suis dit, ben pourquoi pas développer ce côté-là. Donc vraiment, développer, développer, ça fait, ouais, ça fait deux ans. Deux ans et demi. Voilà. Deux ans et demi. Et là, du coup, on regarde, c'est hyper chaleureux. On a... Euh, c'est Beautiful by Aline qui dit euh, que tu es déjà sa Donc ça, c'est hyper sympa, c'est bienveillant. Euh, et elle, elle poste également, oui, voilà, oui, oh, zéro concurrence. Et oui, les filles, on est toutes, euh, on a toutes cette même passion de l'esthétique donc moi j'appelle voilà on est conseur l'objectif c'est de pouvoir oui. s'aider à, à évoluer chacune et comme tu dis effectivement bah, du de la clientèle il y en a pour tout le monde parce que aujourd'hui on, co on consomme vraiment de manière à, à être proche d'un profil on, on va se retrouver dans un profil et c'est comme ça qu'on va on va consommer auprès de en tout cas de cette technicienne hein, on, on voit beaucoup elles viennent pour votre univers votre gentillesse euh, et voilà on est toutes unique bien entendu, donc ça c'est bien. Et donc deux ans, tu nous disais effectivement que ça fait deux ans que tu pratiques cette activité d'influenceuse ou inspiration pro. Et euh, alors aujourd'hui, en toute transparence, bien sûr les filles si elles ont d'autres questions, elles peuvent toujours te, te la poser. Euh, aujourd'hui, est-ce que c'est une activité complémentaire Est-ce que tu, tu gagnes euh, salaire ou autre avantage euh, avec cette activité-là alors, pour être honnête, je ne pourrais pas dire que ça pourrait être un deuxième travail. Mmh. Euh, parce que je ne gagne pas non plus beaucoup par rapport à ça. Puis de base, c'était c'est pas, même encore maintenant, c'est pas pour ça que je le fais. C'est vraiment parce que je me régale. C'est un plaisir. Euh, je, je passe du temps, mais ça me plaît. Du coup, c'est... Je ne vais pas cracher dessus, bien entendu, je suis honnête, euh, j'y passe du temps et tout ça, donc qu'il y ait une rémunération ou, euh, ou des produits offerts, ou, voilà. ça ça me fait beaucoup plaisir, ce qui est logique, mais je le fais pas pour ça, donc non, je ne pourrais pas en vivre à côté et je ne compte jamais euh, basculer que du côté... Euh, internet, réseau, influenceuse j'ai pas envie de basculer là-dessus et de plus faire mon métier qui est de base c'est ça ma passion en fait finalement ça s'est lié tout autour mais c'était pas prévu en fait c'était pas prévu et, et justement dans, cette, dans ce process qui est pas prévu euh, est-ce que tu, tu peux nous dire, est-ce qu'il y a peut-être euh, l'une enfin, des deux parties qui prend le dessus euh, l'une sur l'autre ou tu fais quand même attention à euh, vraiment euh, dédier un temps bien imparti parti pour l'un, pour l'autre Comment ça se passe C'est exactement au goût du jour parce que je trouve depuis quelques mois que ça, ça essaie d'empiéter un petit peu sur, euh, sur mon travail à l'Institut et du coup, là, ça fait quoi 15 jours-là que j'essaye je, de me recadrer un petit peu plus parce que je m'en suis, suis rendue compte. On ne m'a rien dit, mais moi, je me suis rendue compte. Donc, j'essaye de remettre 50-50. <rire> oui, parce que tu es attachée quand même euh, voilà, à rester avec ta clientèle, euh, tout ça, quoi. Et justement, quelle est l'organisation aujourd'hui que tu, que tu génères pour garder cet équilibre Est-ce que tu, tu te définis euh, des missions, un temps bien imparti -ce que, Comment tu fais alors, ce que j'essaie de faire déjà, c'est, en fait, je m'écoute. Et ça, j'en parle tout le temps à mes clientes. Je dis, nous, les femmes, on a une chance énorme, c'est qu'on a ce petit truc, cette petite voix-là, qu'on n'écoute pas assez, cette intuition qu'on a. Et du coup, ben là, ce que je fais, c'est tout bête, mais dès que je commence un peu à avoir de la pression ou du stress, je me dis, pas bon, stop. Ben là, tu te permets à l'analyse de dire non. Ou alors, tu dis dis, bah, plutôt le mois prochain. Et du coup, mon organisation, je la fais vraiment par rapport à mon ressenti. Il y a toujours, en fait, là vraiment depuis quelques mois, j'ai toujours des, des, des échanges et, euh, et des propositions. Donc du coup, j'ai tout le temps euh, du contenu à proposer. Euh, mais euh, j'essaie vraiment de, de, de faire par rapport à cette intuition-là. Et je pense que c'est la meilleure. Mais justement, alors du coup, euh, en termes... Euh... Euh, comment tu vas, toi, sélectionner tes marques Parce que tu dis oui, parfois tu dis oui, tu dis non. Comment, euh, voilà, tu dis que tu as des propositions, mais c'est quoi C'est tu vas chercher, elles viennent à toi. Euh, comment tu sélectionnes aussi les marques avec qui tu travailles Très souvent, euh, c'est les, les marques qui viennent à moi par message privé, qui se présentent et euh, qui me demandent si, si je serais intéressée pour un éventuel partenariat, pour... Euh, euh, pour parler de leur marque ou de formation, il euh, y a vraiment pas mal de, de, de, de personnes différentes qui viennent vers moi. Euh, et en fait, alors, comme vous le savez, moi je suis vraiment transparente. Alors ça oui. plaît ou pas, hein, ça plaît ou pas, euh, déjà il va y avoir l'approche de la personne comment elle m'a écrit, même si c'est une marque à je ne sais pas combien de millions d'abonnés et et voilà, il, y a, il va y avoir l'approche qui va être déjà la, la, la première chose pour moi. Et ensuite, je vais aller voir leur compte sans répondre d'abord. Je vais aller voir leur compte, je vais étudier le site internet, regarder les produits s'il y a des produits, si c'est des formations, regarder ça, regarder les avis, tout ça. Bon, des fois, des, de premier regard, malheureusement, je vois bien que ça ne correspond pas. Alors moi, ce qui me correspond, je dirais, c'est… justement, il faut que je sente que la, la personne en face de moi qui, qui gère… Cette demande, elle est, euh, euh, comme moi, un peu sans filtre, euh, cash, euh, qui dit les choses clairement, qui ne va pas essayer de me proposer quelque chose juste pour un avantage. Ça, ça ne m'intéresse pas. Euh, et du coup, dans, ça se répercute sur les produits qui vont être présentés. J'aime quand les, ce sont des produits, ben, je préfère français. Hein bah après, si c'est pas que ça, euh, voilà, j'aime quand c'est naturel, du bio, qu'il y a vraiment un travail en amont. J'aime quand ça a été créé par des personnes passionnées, en fait. Du coup, euh, je vais dans le détail vers ça. Voilà. Donc c'est pour il y ça une que histoire. Que... Et Il faut qu'il y ait une histoire derrière. Ouais. Mm -hmm. Totalement. Okay. Et du coup, euh, est-ce que euh, voilà, tu pourrais aussi révéler, est-ce qu'il quels sont les avantages et aussi peut-être les inconvénients, parce que je suis sûre que parmi euh, euh, toutes celles qui nous, euh, qui nous écoutent aujourd'hui Peut-être potentiellement Elles ont peut-être envie de le faire Elles sont déjà sur une démarche De devenir influenceuse pro Est-ce que euh, si c'était toi qui regardais euh, Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre euh, Comme type de conseil En termes d'avantages et d'inconvénients Du coup À euh... devenir influenceuse pro Est-ce que tu en vois ben, Déjà euh, Devenir influenceuse pro Je ne sais pas trop je pense qu'il qu qu faut avoir quand même quelque chose de ciblé. Euh, par exemple, là je parle comme ça, j'ai une de mes consoeurs qui, qui est praticienne en esthétique mais qui est à fond dans la dermopigmentation. Mmh. Elle pourrait le devenir par exemple parce qu'elle a ce, ce, ce point-là qu'elle est vraiment passionnée et elle pourrait le développer. Et du coup, bah, aller de ce côté-là et euh, indirectement faire un petit peu comme moi, présenter des marques, parler de formation, parler de certaines formatrices qui ont des particularités d'une de, de, certaine façon de tatouer, tout ça. Je pense qu'en fait, si, il faut arriver à avoir quelque chose de ciblé pour pouvoir déjà aller vers ça, ce, ce côté influence. Et après, les avantages et les inconvénients euh, avantage, bah tu rencontres des tas de, de nouvelles personnes de nouvelles marques euh, de nouvelles techniques euh, tu es surprise parce que tu, tu as, as des contacts de partout que ce soit en France ou, ou le reste hein, Italie, Canada Belgique, Suisse enfin, je trouve ça génial et inconvénient, hum, perso j'en vois pas bah ça c'est bien c'est bien <rire> Ouais, moi, j'ai pu avoir effectivement d'autres retours de quelques influenceuses pro avec qui on travaille. Et c'est vrai que y a, ce qui va ressortir, c'est essentiellement le temps. Parce ouais. que du coup, comme on cumule plusieurs, Déjà, en tant que chef d'entreprise, tu as plusieurs casquettes, on est bien d'accord. Mais si en plus, tu rajoutes le côté influenceur pro, euh, bah forcément, ça te rajoute des tâches supplémentaires parce que tu as envie de véhiculer un maximum de bons contenus pour ta communauté. Ouais. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et euh, voilà, quand on est très engagé, euh, comme toi, par exemple, bah, c'est vrai que parfois, ça peut peut-être peut jouer sur euh, bah, prendre un peu plus de temps par rapport à la vie privée, etc. Donc là, c'est vrai où c'est important, vraiment, le côté organisationnel, euh, c'est important. Mais bon, de ton côté, que toi, tu ne vois que les avantages, et bah, je, suis très, euh, je suis très contente pour toi. Bravo. Allez, on, on dit aussi bonjour à toutes celles euh, qui viennent de nous rejoindre. Ici, euh, coucou ma belle, donc je suppose que c'est pour toi Anaïs. Voilà, tu as une belle communauté qui te suit, qui adore, euh, euh, qui adore tout simplement à chaque fois ce que tu proposes. Elles te soutiennent et c'est vraiment chaud. Enfin, c'est beau à voir, bravo. Alors, euh, du coup, on peut peut-être potentiellement aussi dire comment, euh, parce que je suis sûre que les filles, ça peut peut-être leur intéresser, c'est comment euh, on a été amené. À, à échanger Est-ce que tu saurais nous dire, nous rappeler rappeler à ta communauté et la nôtre comment euh, du coup euh, ce partenariat a commencé Eh bien du coup, ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'était très souvent, les trois quarts du temps, les marques qui me contactent, eh bien là, c'est moi <rire> Alors en fait, moi, autour du regard, ça faisait vraiment un bon moment que je voyais des publications, euh, des conseillères esthéticiennes qui travaillent avec vous, euh, et puis, euh, je me suis dit, bon, on va regarder c'est en détail. Et avant même d'aller sur le compte, je suis tombée sur un de vos postes avec le super matelas, là, tu sais. Ah oui. Voilà. Confort pour quand on fait une pause de fil ou autre. Et du coup, bah, j'ai commenté et je me suis dit, bon, allez, maintenant, là, il faut que tu te lances. Du coup, je suis allée voir sur votre profil. Et en plus… Euh, déjà de tout ce que j'avais entendu et vu sur les réseaux et par mes consoeurs de voir tout ce profil rose j'adore ce rose poudré euh, le fait que tout soit si euh, si parfait avec de la minutie tu vois même là je te regarde derrière c'est tout nickel c'est tout bien oui, présent oui, c'est bah, important ça donne envie et du coup, je me suis dit, bon, ben bah, écoute, j'avais la pression, je ne mens pas. J'ai toujours la pression parce que j'aime faire les choses bien et je ne veux pas avoir la, donner cette image de euh, « oh, ben bah, tiens, celle-là, euh, elle débarque avec ses gros sabots, bon, on fait un partenariat, je ne veux pas faire ça. » Du coup, j'avais quand même la pression quand j'ai envoyé le message. Donc, je, je suis vraiment bah, super, euh, super agréablement, euh, pas surprise parce que je de ce que je voyais en vidéo, vous avez l'air toutes super sympas, mais euh, vraiment... Mais euh, on l'est toutes, je te rassure, on est toutes super sympas, on n'a pas juste l'air. <rire> ah ben voilà, donc c'est ça, je vous envoyais un message et puis petit à petit, ben, on est là. Voilà, les choses se sont en faites naturellement, effectivement. Il n'y a pas eu de forcing ni de l'un ni de l'autre et c'est comme ça qu'on aime travailler de toute manière avec nos différents partenaires. L'objectif c'est d'aimer, de travailler et d'évoluer ensemble, ça c'est vraiment très important de le rappeler. Donc voilà, c'est donc vrai qu'on a fait notre petit chemin en termes de, de commencement dans, dans le partenariat. Aujourd'hui, euh, on peut aussi bah, tout simplement annoncer à nos filles que le partenariat va prendre euh, voilà, un petit peu d'ampleur puisque tu es prochainement euh, l'égérie de notre nouveau jeu concours, hein, d'un futur nouveau jeu concours qu'on va mettre ensemble en collaboration. Donc euh, Envie d'expliquer un petit peu ce qui va se passer pour ta communauté et la nôtre? Allez, vas-y. Alors, du coup, on lance le concours mercredi. Donc, il ah, faudra vraiment être connecté. Alors, je ne sais pas encore, on n'a pas vu ensemble si je le lançais entre midi et deux ou le soir. Sans bon après, ouais, pour tous ces détails-là, sur verra avec les ouais. Ah, Et bon, en tout cas, c'est mercredi. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir vous faire gagner trois produits alors ces trois produits moi je les aime trop la preuve j'ai fait exprès de regarder regarder hein? j'ai déjà bien entamé trois oh, produits super à gagner euh, du coup bah, la participation ça sera super facile puisqu'il faudra simplement s'abonner à nos deux comptes commenter avec euh, des consoeurs ou des amis à qui vous aimeriez euh, faire euh, participer et éventuellement faire gagner. Maintenant, et On le redira de toute manière hein, quand euh, on lancera. Okay. Donc, trois gagnantes, c'est quand même énorme. Ça vous permettra ben, d'avoir euh, trois chances de pouvoir emporter euh, plusieurs ou un produit. Voilà. Et là, c'est important de dire aussi que tout le monde peut participer. Oui, tout le monde pourra participer. Autant les pros qui sont en institut que... Euh, que tout le monde, en fait, toutes les nanas qui ont envie de se faire plaisir avec la marque Autour du Regard, c'est le moment de, de tenter sa chance. Mais oui, parce que du coup, l'objectif, bah, c'est bien sûr ce jeu concours pour la Saint-Valentin. Euh, mais pourquoi Parce que c'est important pour nous aussi bah, de remercier la fidélité de, de toutes ces personnes qui nous suivent quotidiennement sur les réseaux. Euh, pour voir aussi eh ben, faire découvrir parce que certaines ne connaissent pas encore nos produits mais voilà si on peut aller un petit peu dans le détail donc toi tu as reçu la trousse, la trousse qui était un cadeau puisque forcément en tant qu'influenceuse pro et eh ben on a voulu te faire plaisir et ça c'est normal donc du coup tu peux aujourd'hui prétendre à avoir voilà ces différents produits mais du coup, dans ta petite trousse, tu as reçu ici, c'est le Mascara Nature externe. Donc, c'est un produit qui va être, lui, naturel. On a des composants aussi en extrait de croissance. Donc, ça va vraiment permettre la pousse du cil. Il va être flake-proof aussi, c'est-à-dire qu'il va tenir toute la journée sans résidus. Et il va se retirer seulement à l'eau. Donc, ça, c'est vraiment une belle pépite de make-up. Après, quand on est euh, plutôt vraiment dans, le, dans la spécificité du soin, ici, celui que tu as montré tout à l'heure, c'est le Prolash. Donc là, c'est l'activateur de pouce donc à base d'acide hyaluronique et d'extrait végétaux. C'est la même composition que vous retrouvez dans le mascara, d'accord Ça, bien sûr, beaucoup plus concentré, donc c'est le combo parfait. appliquer comme il est sous forme de liner, ici, voilà, à appliquer sur le ras de cils, et puis après, celui qui... Qui est, on va dire, euh, vraiment l'ambassadeur euh, de notre journée d'amour. C'est notre Keratin Love qui porte bien son, eau, son nom, pardon. C'est un petit sérum à base de différentes huiles, voilà qu'on va venir traiter, euh, qu'on va venir placer sur les cils et sourcils, voilà pour toujours euh, cette côté, ce, ce côté nutrition euh, et garder le poil en, en pleine santé. Donc voilà, ça c'est effectivement euh, les produits que vous allez recevoir en cadeau. On vous parlait de trois gagnants puisque on va avoir un top 3 qui est une va gagner les trois. C'est ça. Donc une les trois, la deuxième, deux. Et elle pourra choisir dans les trois, les deux qu'elle voudra. Et la troisième personne pourra choisir un produit sur les trois. Donc ça, je trouve ça génial de pouvoir choisir. Exactement. Exactement. Donc euh, voilà, ça c'est, on est vraiment très content de pouvoir faire bénéficier à ta communauté comme à la nôtre parce que voilà, on est sur euh, les deux pôles, tout le monde va pouvoir jouer et tout le monde, même si vous n'êtes pas effectivement technicienne, même si euh, voilà vous êtes uniquement passionné du monde de la beauté, vous pourrez bien sûr jouer sans aucun problème. Et on n'oublie pas qu'il y a aussi des petits bonus. C'est toutes celles qui reposteront, mais ça, ça sera remensionné, Eh bien, elles auront une chance doublée. Donc euh, voilà, ça c'est important aussi de pouvoir leur dire. Est-ce que toi, de ton côté, t'as pu déjà tester les produits Oui. <rire> ouais. Qu'est-ce que qu t'en que as Il y en a un que tu préfères Il y en a où, pour l'instant, euh... déjà, tu l'as reçu quand, toi, ta trousse à peu près deux, deux semaines, déjà, non Non, oh, non, non, attends, attends, je ne sais plus, parce que comme j'ai été malade... Ah oui, c'est vrai. J'ai... Ah oh, non, mais moi, les petites, du coup, je ne sais plus où je frappe. Euh, là, c'est pas bien grave. Mais du coup, t'as pu quand même, toi, de ton côté... Euh... Ouais, testé Ouais, oui. Alors moi, j'ai tout testé. <rire> enfin, presque tout, je mens. Presque tout. Euh, donc moi, celui-là, là, le ProLash, lui, je l'utilise matin et soir. J'ai fait exprès de le mettre sur... Ben là, je suis chez moi, donc vous voyez. Je, je fait exprès de le mettre sur ma coiffeuse pour pouvoir euh, ne pas l'oublier, le mettre le matin et le soir. Ensuite, le mascara, je l'ai testé euh, une fois pour sortir. Il est super au niveau de la texture et la brosse, très important, parce que ça, j'aime pas les brosses, moi, qui sont en caoutchouc, donc euh, impeccable. Ah, en silicone, oui. L'application la, est top. Euh, et fait le kératine love. Le kératine love, c'est plutôt le soin voilà, du matin ou du soir sur cils ou sourcils. Oui, Le kératine love, je l'ai laissé à l'institut, euh, parce que des fois, le matin, je suis speed, et du coup, ben, je me maquille à l'institut. Donc, du coup, ben, je, je le mets avant. <rire> et puis, après, ouais, c'est top. Super. Voilà. Et ben voilà, les filles en tout cas, elles pourront retrouver ces différents cadeaux pendant le concours qu'on va lancer donc à dit à partir de mercredi. Et alors après, là par contre, ça, ce message il s'adresse à toi Anaïs. Okay. Donc, voilà, je ne sais pas, est-ce que tu as su regarder aussi un petit peu ton adresse mail Est-ce que tu as vu qu'on t'avait envoyé quelque chose de particulier Pas encore Ah, ben sûrement pas. Non. Pas encore. Mais voilà, c'était important aussi pour nous que, euh, voilà, et que les filles aussi puissent participer à ça et comprendre que voilà lorsqu'on travaille en partenariat, c'est important pour nous et eh bien tout simplement de communiquer notre remerciement, de, de voilà, véhiculer toujours de façon bienveillante euh, nos services et notre envie de pouvoir euh, pérenniser un petit peu ce, cette collaboration. Donc voilà, l'équipe marketing t'a envoyé euh, et donné accès à différents modules des modules qui sont en rapport aux réseaux sociaux parce que bah, voilà, c'est normal hein, de pouvoir récompenser aussi eh, bah, nos partenaires instituts. Donc voilà, normalement tu as reçu tout un module pour la création, l'édition photo, l'utilisation de différentes applications, des outils indispensables. pardon évident, c'est pour ça <rire> Absolument pas, absolument pas. Non, non, c'est vraiment voilà, de façon à pouvoir continuer à... à voilà, on est engagé aussi euh, auprès de notre communauté, mais aussi auprès de nos partenaires. On ne voit pas pourquoi il y aurait juste un sens unique. Donc, c'était important pour nous voilà, de te remercier également en te donnant des outils faciles à utiliser parce que bah, c'est vrai que bah, comme tu as multi, de multiples tâches, parfois c'est vrai que ça peut être compliqué et bah, de, de gérer euh, bah, la gestion de contenu, tout ça. Et voilà, si nous, on pouvait apporter notre petite aide, notre petite bah c'est, on va dire, le, le minimum qu'on puisse faire pour toi. Donc, tu as le calendrier des publications qui, qui peut t'aider pour les prochains mois à venir. Tu vas avoir aussi, comme je t'ai dit, un livret. Donc, tout ce qui va être euh, la création, comment utiliser des outils comme CapCut, euh, ou autre et euh, aussi un troisième mais je m'en souviens plus mais tu verras il y, aura, il y aura encore un, un petit bonus donc ça c'est euh, ah oui l'édition photo je crois que c'est pour euh, ouais, un autre truc tu verras ça sera la surprise tu nous diras non oh, mais aujourd'hui j'ai pas mis de filtre hein. ah, voilà alors euh... <rire> non mais c'est parfait en tout cas j'espère que tu seras satisfaite de ce cadeau et puis euh, bah voilà nous en tout cas on le rappelle à tout le monde on est très heureuse aujourd'hui de de pouvoir eh bien, collaborer avec toi. Tu es un profil, nous, en tout cas, très, euh, très jovial, très entraînant. Mais je suppose que toutes les filles, elles te disent « Ouais, tu es, es, es cette nature, cette spontanéité. On adore te suivre. Reste comme tu es, c'est très important. » Et puis, bah, on espère que toutes les filles qui, qui viennent de notre espace, de notre communauté, continuent à nous. Très régulièrement, on pose la question à nos filles, même les clientes qui viennent en institut. Et il y en a certaines qui te connaissent. Ah, donc ça, ça fait plaisir, tu te rends compte que même euh, au tout, tout nord, hein, parce que nous on est bien plus au nord que vous, il bah, y a quand même pas mal de monde qui te connaissent donc okay. c'est super, je te remercie en tout cas Anaïs, je ne sais pas si toi tu as envie peut-être euh, de finaliser sur ce live en disant bah, voilà, si tu as encore un dernier conseil de pro en, en tant qu'esthéticienne ou en tant qu'influenceuse pro si tu as envie de finaliser euh... et ouais tout à l'heure Écoutez, tout a été dit. Écoutez, écoutez votre petite voix, votre intuition n'hésitez pas à vous lancer et puis euh, si vous avez des petites euh, des interrogations, je reste disponible euh, je ne sais pas tout et c'est ça aussi qui est intéressant c'est que du coup, grâce à vous j'apprends plein de choses et je m'intéresse et euh, je valorise je pense enfin en tout cas j'essaie de faire au mieux notre métier donc n'hésitez pas je suis à disponibilité et merci à vous toutes de me suivre parce que c'est grâce à vous euh, en fait tout ça donc merci et merci autour du regard pour votre confiance et Bien. tout ça euh, super agréable avec vous merci beaucoup Anaïs en tout cas je te souhaite de belles prestations et puis ben, on est amené à se retrouver prochainement pour notre jeu concours pour les filles allez ah, super n'hésitez pas à revoir ce live du coup en replay prochainement et puis à suivre bien sûr le compte d'Anaïs allez on vous embrasse, à bientôt merci Anaïs, merci okay. à bientôt